Je vais griller du crevette. Ça, je vais faire dans l'huile d'olive avec romarin, un peu d'ail. Voilà. Chili. Et un peu de laurier. Voilà, et ça doit infuser pendant une demi-heure. Parce que j'ai mis déjà le wok, 5 minutes passées sur le barbecue, il est très chaud maintenant. Et je commence à griller les citrons. Dès que les citrons sont bien caramélisés, on va mettre les gamba sur les citrons. Et maintenant, je mets l'huile aromatisée sur les crevettes. On va finir le plat avec pas mal de sel et poivre. Voilà, la seule chose qui manque, c'est un bout de pain.